Je exprimer mes empreintes Ouais ouais je vais laisser laisser exprimer, exprimer mes empreintes Grosse vaccin enceinte Je suis mélangé je me sens bien Fais ce que t'as à faire par ancien Quand je t'entends plus où Nessie Je sens que la 808 Je J'compte les bénéfices La peau du son nom est en cuir Je vois déjà le fond du tunnel Millésimes. Après deux spliffs de bio et de bi, trop instruits pour digérer. Mais y'a qu'un douzi qui m'excite. Les remparts, toujours que des chiffres. Y'a que le venin que j'évite. Tu sais bien que j'fais des efforts. J'ai des sons noirs mat comme des rick. Quand j'en s'énerve, tout ça crépite. Que du 5% sur les vitres. J'mets le toujours j'envoie le pack. Dans la que ça pue les tripes. Dans la putain que ça pue les tripes. Que du 5% sur les vitres. Je exprimer mes empreintes. Je suis né mon je me sens bien. Quand je t'entends plus ou NSI. Je compte le bénéfice. Je exprimer mes empreintes. 5% sur les vitres